Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir comment obtenir deux contours sur un même objet, de façon à, lorsque je modifie par exemple la Corse, je modifie donc un contour, le contour noir automatiquement, le contour, de, le contour bleu suit. Alors c'est très simple, on va utiliser tout simplement les clones, et puis on verra comment bien organiser son travail dans la fenêtre objet. Donc je vais ouvrir le fichier EXO, voilà, ouvrir. On va voir un petit peu comment ce fichier est structuré. Donc pour cela, je vais ouvrir la fenêtre objet ici. Je vais cliquer à cet endroit-là pour que voilà, on voit bien tous les éléments. Donc il y a le calque 1 et une petite flèche. Si je clique dessus, je déplie et puis je vois les calques objets qui sont dans le calque 1, à savoir ici un calque qui s'appelle ES pour Espagne, ici un calque FR pour la France et là un calque IT pour l'Italie. Et ce que je souhaite faire donc c'est cloner euh, ces trois calques objets de façon à avoir donc euh, cette double épaisseur. Alors pour cloner un objet, c'est facile. On va sélectionner ici l'outil euh, dessiner des lignes à main levée. Donc je clique dessus. Je clique dans mon document je, pour faire un premier point. Je clique une deuxième fois et automatiquement, j'ai un tracé. Et sur ce tracé, je vais appliquer un effet de chemin. Donc je vais dans chemin, effet de chemin. Le raccourci, c'est CTRL-E là. Euh, ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, je vais déplacer la fenêtre objet. Je vais la mettre sur le côté là, de façon à ce qu'on ait ici la fenêtre objet. Et là, les effets de chemin. On voit tout de suite qu'InScape a créé un calque objet avec donc euh, notre petit tracé. Ce calque, je vais le renommer. Donc, Je double-clique. Je vais l'appeler Clone. Par exemple, FR. Donc pour la France. Je clique ici sur le petit plus maintenant dans les effets de chemin. Et je vais faire une petite recherche. Je vais taper Clone de façon à sélectionner l'effet de chemin qui s'appelle « Cloner l'élément original ». Donc l'élément original, ça va être la France, donc je vais la sélectionner, donc je clique sur la France, je fais un CTRL-C ou édition copier. Je vais donc sélectionner ici mon calque objet clone et je vais venir coller, enfin lier plutôt, euh, donc la France à mon objet clone. Et vous voyez automatiquement, hop, l'objet a été euh, cloné. Donc, je reviens en arrière. Donc quand on clone un objet, il vient se placer à l'endroit exact où se situe euh, l'original. Euh, le clone, il faut qu'il soit derrière, à l'arrière-plan. Donc je vais cliquer là-dessus de façon à ce qu'il soit derrière mes autres calques. Euh, on va créer donc encore deux clones. Alors pour gagner du temps, on va dupliquer donc notre clone. Alors plusieurs techniques. Soit je sélectionne le calque objet ici. Et je fais « Ctrl D » ou je peux venir ici cliquer là-dessus ou aller dans « Édition Dupliquer, ou je peux faire un clic droit ici et puis faire euh, « Dupliquer ». Voilà. Donc le plus facile, c'est « Ctrl D ». Comme ça, on a, on a nos trois clones. On va donc cloner l'Italie. Donc on a vu qu'il fallait faire CTRL-C, sélectionner un calque ici, et venir coller. Et puis on pense bien à le renommer. Voilà, je vais l'appeler IT. Et on le place à l'arrière. On va faire la même chose pour l'Espagne. Je clique ici sur l'Espagne. Alors là, j'ai verrouillé. Donc je déverrouille. Donc je clique sur l'Espagne, CTRL-C. Je clique sur ce clone-là et je et je lis en cliquant là-dessus. Et j'oublie pas de renommer ce. Clone en clone ES. Je valide et j'oublie pas de le mettre derrière. On va pouvoir maintenant masquer ici les trois calques-objets original. On va maintenant sélectionner en faisant une grande zone de sélection. Voilà, on va sélectionner donc nos trois clones et on va leur mettre un contour rouge. Pour mettre un contour, on va appuyer sur Shift ici. On reste appuyé et on clique sur la couleur rouge. On voit que la couleur a changé. Par contre, ce qu'on va faire, on va augmenter le contour. Je fais un clic droit, vous voyez, au niveau du chiffre là. Et je vais mettre un contour à 4, par exemple. Voilà, de façon à ce que ce soit bien visible. Euh, vous voyez, il y a des petites pointes. Alors, pour éviter les petites pointes, on va se rendre dans la fenêtre ici. En cliquant là-dessus, on fait apparaître la fenêtre Fond et contour. On va se diriger dans style de contour Et on va cliquer là-dessus sur terminaison arrondie. Et automatiquement... Alors, oui, terminaison arrondie et raccord arrondi. Et en principe, on contrôle A. Voilà, en principe, ça, ça enlève les, les petites pointes. On peut, on peut faire réapparaître maintenant les calques originaux. Et on voit bien que voilà, on a, les, on a donc nos deux contours. Un contour noir et un contour rouge. Et quand je déplace, ça modifie. Alors au niveau de l'organisation, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de grouper par exemple ici ces trois calques, donc CTRL-G. On va appeler ce groupe, euh, par exemple, euh, je vais l'appeler carte, voilà, carte, tout simplement. Et puis ces trois clones, on va les grouper, donc je les ai sélectionnés, je vais peut-être aller un peu vite. Donc je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, sur le deuxième et le troisième, et je fais CTRL-G pour grouper, ou je peux venir cliquer là-dessus pour créer un groupe, et j'ai également la possibilité, la possibilité d'aller dans objets groupés. Et ce sera donc carte clone. Je valide. Euh, on voit que j'ai perdu en fait la couleur rouge. Donc je vais la remettre rapidement. Couleur rouge. Et puis ici A4. Et puis j'enlève les artefacts. Enfin les petites pointes. Donc l'avantage de faire ça, c'est que par exemple, si je souhaite avoir ben, encore euh, un contour supplémentaire, ben, j'ai qu'à dupliquer le, euh, le groupe ici. Le groupe euh, carte clone, donc CTRL D, donc il vient se placer devant, moi je vais le mettre derrière. Et puis sur ces objets là, ben, je vais plutôt mettre une couleur bleue par exemple, et puis je vais augmenter à 8. Comme ça j'ai trois contours. Et c'est très facile après à modifier. Euh, voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.